Bonjour, comment gagner en bourse tous les jours avec une méthode de scalping et Ichimoku C'est la combinaison que j'ai trouvée pour avoir vraiment des rendements excellents, de l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants tous les jours. J'avais d'abord mis au point une méthode de scalping puisque j'avais cherché les résultats, les meilleurs résultats des, des traders et j'avais vu que c'était les scalpers qui avaient toujours de meilleurs résultats. Il faut compter à peu près 85% minimum de bons résultats en scalping et avec ma méthode on peut déjà arriver à 90 voire 100% certains jours mais si vous rajoutez à ça l'indicateur Ichimoku, vous avez une confirmation du, du sens euh, du trade que vous allez prendre, une confirmation des points où le marché va démarrer et où le marché risque de stopper, qui est vraiment extraordinaire. Ishimoku est un indicateur incroyable, son concepteur a mis 40 ans à le mettre au point, mais je peux vous dire que c'est un indicateur vraiment fantastique. Il est utilisé dans beaucoup de salles de marché au Japon et de plus en plus en Europe, car c'est vraiment un, un indicateur très complet, qui non seulement est efficace en scalping, lorsque vous tradez comme moi en regardant essentiellement le 1 minute, le 5 minutes et le 15 minutes mais même à plus long terme si vous avez un trade gagnant en scalping et que vous voulez le laisser ouvert plus longtemps et eh bien vous voyez jusqu'où le marché a une forte probabilité d'arriver et où il risque de s'arrêter. Donc vous avez ces indicateurs dans l'Ishimoku et la combinaison de ma méthode de scalping qui vous permet de prendre des trades gagnants au meilleur moment plus Ishimoku vous donne vraiment des résultats fantastiques. Au plus j'utilise cette combinaison, au plus je me dis ça y est, cette fois-ci j'ai trouvé la bonne combinaison, les bons indicateurs. Donc si vous aussi vous êtes à la recherche d'une méthode de trading efficace, eh bien ce n'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros, puisque ma combinaison de formation Scalping plus Ishimoku, je vous la propose à 297 euros, donc un prix promotionnel qui vous permet d'avoir immédiatement en vidéo mes, mes résultats donc de trading avec ma méthode, donc vous verrez exactement où prendre les meilleurs trades, quand sortir rapidement des trades, tout ça est expliqué dans mes vidéos, vous avez ma formation scalping 1.0 plus ma formation 2.0 qui est la formation que j'ai reprise dès, dès le début, donc vous avez une, combina, une combinaison complète de méthodes de scalping avec euh, ces deux formations et en plus la méthode Ishimoku qui vous donne donc des performances extraordinaires à court terme. Vous en serez certainement enchanté comme la plupart de mes étudiants, il suffit de regarder les avis de mes étudiants sur mes formations. Donc si vous cherchez euh, vraiment une formation très efficace, vous avez des liens ici au-dessus et dans la description. Vers euh, ma combinaison, vous pouvez prendre soit de scalping, soit de scalping pour Ishimoku, mais je vous conseille scalping plus Ishimoku et vous serez parti vers le succès, je n'ai aucun doute à ce niveau-là. Donc j'espère vous retrouver très prochainement. Si vous avez acquis ma formation, eh n'hésitez pas à me donner des commentaires sur vos résultats. Ça me fera plaisir, euh, c'est toujours euh, agréable d'avoir des retours euh, positifs euh, des étudiants. Et si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma part, et eh bien que vous n'êtes pas encore inscrit euh, à ma chaîne YouTube, c'est le moment, souscrivez ici à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez averti lors de mes prochaines vidéos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos très rapidement.